Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 4 avril 2021. On va faire une petite analyse des marchés, particulièrement donc du DAX que nous avons à l'écran ici. Alors nous sommes ici en mensuel, donc chaque bougie correspond à un mois. Et nous voyons donc qu'après la forte chute du DAX lors de, du début donc de la crise sanitaire, eh bien on a eu une réaction assez forte dû euh, au fait que les banques centrales ont décidé de soutenir les marchés de manière illimitée. Donc qu'est-ce qu'on voit Et eh bien on voit une montée des marchés avec ici une correction donc une respiration du marché par cette, ces deux bougies ici, cette grosse bougie-là et puis le marché est reparti, encore une respiration ici et ici on a cassé les plus hauts et c'est parti. Je ne sais pas vers où mais en tout cas euh, on voit très bien l'action des, des banques centrales qui soutiennent les marchés financiers de manière illimitée comme ils l'ont euh, signalé. Alors comment euh, profiter de, de cela, de, de ces marchés euh, qui montent de manière incroyable alors que l'économie est par terre Donc euh, il est clair que euh, au niveau de l'économie, il n'y a aucun rapport avec les marchés financiers qui eux se portent super bien comme ils ne se sont jamais euh, portés. Donc comment profiter de cela Maintenant vous allez dire si, si, si vous voulez vous pouvez ne pas en profiter, vous pouvez dire que ce n'est pas moral mais en tout cas si vous faites du trading. Euh, vous pouvez toujours euh, gagner de l'argent en profitant de ces mouvements-là. Après vous ferez, euh, vous ferez ce que vous voulez avec votre argent, vous aiderez les personnes qui, ont, qui sont dans le besoin avec la, la crise actuelle par exemple. C'est une bonne manière euh, de profiter des marchés financiers. Donc euh, si on regarde en weekly et eh bien on voit euh, donc bien ici également donc chaque bougie correspond à une semaine et on voit bien donc le mouvement. Qui est nettement haussier donc il n'y a, a aucune discussion à ce niveau-là et euh, ces dernières semaines donc on a pu profiter de mouvements assez spectaculaires. On casse tout comme vous le voyez ici en délit les jours de, de la semaine passée donc chaque bougie correspond à un jour et on voit bien Donc, qu'on a cassé euh, les plus hauts de manière assez évidente. Donc euh, c'est pareil sur les autres marchés financiers donc on arrive à des niveaux assez, euh, assez incroyables. Donc ici sur le DAX on est à 15 185 si on va voir, voilà donc en 15 minutes ici vous voyez 15 185. On voit bien les, les, le mouvement qu'on a eu euh, cette euh, fin de semaine donc euh, jeudi euh, puisque vendredi c'était fermé. Mais euh, c'est assez incroyable donc euh, l'évolution des, des marchés euh, actuellement. Donc comment en profiter à quoi faut-il s'attendre euh, la semaine prochaine Donc demain, demain lundi euh, donc, euh, 5 avril. Comment est-ce qu'on pourrait profiter de mouvements comme ça Alors on verra bien l'ouverture des marchés. Soit il y aura eu un gap pendant le week-end. Donc qu'est-ce que c'est un gap Eh bien c'est un un mouvement assez, assez violent parfois donc où on aurait un décalage. Ce décalage peut se faire par le haut ou peut se faire vers le bas donc on verra à l'ouverture des marchés ce qu'il en est ou bien est-ce que les marchés sont restés euh, sans, sans bouger ce week-end. On verra bien puisque les marchés ne sont pas ouverts au public euh, durant le week-end en tout cas euh, ce marché-là. Donc euh, quels sont les scénarios auxquels on peut s'attendre Eh bien, idéalement, ce qui serait vraiment euh, l'idéal pour nous, c'est de profiter d'une correction du marché. Donc, comme vous voyez ici, vous avez de temps en temps des euh, réactions. Donc, le marché qui est nettement dans un marché haussier, vous voyez ici les moyennes mobiles, vous avez la moyenne mobile 7, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Ils sont clairement haussiers. Donc là tout le monde est d'accord à ce niveau-là. Euh, vous voyez ici les, les bandes de Bollinger qui sont nettement haussières aussi, bandes de Bollinger qui se sont fort ouvertes ici donc en H1. Si on va voir en H4 et eh bien là aussi on a nettement les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger qui nous montrent un marché très très très haussier. À ce moment-là donc euh, l'idéal auquel on pourrait euh, s'attendre qui va peut-être se produire c'est que le marché va corriger à ce niveau-là après cette euh, très forte hausse. Donc vous avez vu ici on a une mèche là-dessus mais on a malgré tout eu euh, donc euh, encore une bougie verte ici et puis ça a calé ici au-dessus des 15 000 à 15 185. Donc ce qui serait bien c'est qu'on ait une correction du marché, que le marché redescente et qu'on puisse se repositionner à nouveau à la hausse pour profiter d'un mouvement qui va continuer. Je ne sais pas jusqu'où, moi euh, j'ai mis, mis une limite, vous euh, voyez ici, à 16.598. Bon un, un objectif peut-être irréaliste ou peut-être réaliste personne ne peut le dire parce que qui aurait pu imaginer qu'on ait euh, ces dernières semaines un mouvement comme ça. Donc euh, soyons fous et imaginons que le marché va aller jusque-là. Donc l'idéal ce serait d'aller reprendre euh, le marché haussier sur une réaction de celui-ci, donc euh, marché qui redescendrait vers les moyennes mobiles et qui euh, reprendrait à ce moment-là la, la hausse et ce serait l'idéal. Alors comment euh, faire pour trouver ce point d'entrée Eh bien nous avons un indicateur très intéressant pour cela donc euh, c'est euh, Fibonacci. Fibonacci qui nous permet de trouver des niveaux très intéressants. Donc je vais le prendre ici, vous voyez la, la, la réaction qu'on a ici, on a eu cette réaction-là. Donc je le prends ici sur le bas et je vais aller sur le plus haut du marché actuel. Et qu'est-ce qu'on va, qu qu va constater Eh bien on va constater donc qu'on voit apparaître ici les euh, niveaux de Fibonacci. On a d'abord 38.2 puis on a 50%, 61.8 et 100%. Donc ce qui se passe très souvent lorsqu'on a un marché euh, très haussier comme cela c'est qu'on a une correction qui va se faire sur ces différents niveaux. Alors premier objectif auquel on peut, euh, peut s'attendre qu'il y ait une réaction c'est les 38.2. Donc il pourrait redescendre sur les 38.2 et repartir ou bien descendre sur les 50% ça c'est possible aussi ou même sur les 61.8. Donc à ce moment-là si le marché redescend là sur ces différents niveaux soyez attentifs. Parce que vous allez avoir probablement des points d'entrée très intéressants qui vont vous permettre peut-être de, de faire un mouvement assez spectaculaire qui va faire 1000-2000 points, on ne sait pas très bien. Donc vous voyez sur ces dernières bougies là, sur cette dernière heure ben on a eu un mouvement quand même très intéressant qui a fait plus de 500 points, vous voyez il a fait 600 points là donc à 100 euros le point vous voyez ce que ça donne. Donc ça vous fait 60 000 euros. Donc pour celui qui a pris, euh, euh, qui a pris par exemple 4 lots à, à 25 euros le lot, euh, à 20, 25 euros le point, eh bien vous voyez, il a gagné 60 000 euros en une heure ici. Donc bien sûr euh, je ne vous conseille pas de, de risquer cela mais euh, vous pouvez faire le calcul si vous tradez à 10 euros du point ou même à 1 euro le point ou même à 10 centimes du point si vous êtes débutant et eh bien vous pouvez profiter de mouvements comme ça en utilisant cet indicateur euh, Fibonacci donc euh, qui, est, qui est extrêmement efficace et qui vous permettra donc euh, de, de trouver ces points d'entrée euh, pour profiter donc d'un mouvement qui est probablement encore haussier pour de nombreuses semaines. Alors on peut avoir un crack boursier mais pour le moment euh, moi je ne le vois pas, je vois plutôt des, des corrections mais pas un crack boursier parce que euh, les banques centrales, j'ai bien l'impression qu'elles ont l'intention de continuer à soutenir le marché. Euh, que ce soit les, les Allemands ou les Américains. Donc si vous regardez sur le marché américain, bien, on a également donc euh, une hausse du marché euh, importante comme cela. Donc tous les marchés sont soutenus actuellement et vous avez euh, des traders qui se gavent actuellement sur les marchés-là et donc il faut, faut éviter d'aller à, à contresens de, de ces marchés-là. Bien sûr vous pouvez profiter deux mouvements comme ceci, de mouvements correctifs quand même intéressants, puisqu'on a ici un mouvement quand même qui a fait aussi 600 points. Donc 600 points dans un sens, 600 points dans l'autre. Donc vous avez, si je pars d'ici, ben là, on parle plus de 600 points. De ce point-là à ce point-là, on parle de 1500 points. Donc vous voyez, euh, ça, quand vous avez un marché en forte tendance comme ça, les corrections sont toujours moins importantes que les mouvements euh, qui suivent la tendance. Donc on peut s'attendre à une correction ici, on peut, on peut probablement profiter de cette correction-là. Si vous voyez donc lundi le marché qui corrige euh, pas mal, eh bien rappelez-vous les niveaux que j'ai tracés ici 31.8%, 50% et, et 61.8% qui sont donc euh, des niveaux qui probablement, euh, seront des objectifs euh, à atteindre si le marché corrige et le marché, le marché va être attiré par ces niveaux-là. Donc ces trois niveaux qu'on a ici rappelez-vous la semaine prochaine euh, il est probable qu'on ait une correction comme celle-là ou alors le marché va continuer à tout casser et remonter jusqu'à la pro prochaine correction. Où, là aussi vous pourrez euh, profiter euh, de ce mouvement-là. Mais je vous dis quand même qu'avec un mouvement comme ceci, donc en une heure on a un Fibonacci euh, qui nous fait ça, euh, 1200 points, euh, 1500 points dans un sens c'est déjà, déjà pas mal. Donc euh, il, se peut, il est probable qu'on qu ait une correction la semaine prochaine. Mais euh, bien sûr je ne suis pas Madame Irma, euh, tout, tout est possible mais euh, rappelez-vous donc ces niveaux de Fibonacci c'est un très très bon indicateur pour jouer dans des tendances comme ça et trouver où rentrer dans le marché. Maintenant pour trouver les bons points d'entrée, bien sûr il y, y a des techniques euh, que j'explique euh, dans ma formation qui vous permettront de trouver à quel moment donc rentrer sur euh, ces points-là, ces points de retournement. Euh, si vous n'avez pas ces techniques-là, ben ça va être euh, très, très dommage parce que vous n'allez pas profiter euh, des gains importants que vous pouvez faire. Donc si vous voulez vraiment arriver à profiter de ces mouvements et que ce soit euh, demain ou dans les prochains jours, vraiment des mouvements importants et eh bien que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc à l'achat ou à la vente et eh bien je vous explique comment rentrer et détecter ces, ces mouvements-là dans ma formation Scalping et Ishimoku puisque vous voyez j'utilise des moyennes mobiles comme ça mais j'utilise également Ishimoku qui est un indicateur vraiment très intéressant qui vous permet également d'avoir des signaux qui sont assez clairs, qui confirment les autres signaux et tout ça vous apprenez donc dans ma formation Scalping plus Ishimoku. Euh, donc comment rentrer sur ce mouvement parce que quand on voit des mouvements comme ça c'est facile de dire ah ben, il suffisait de rentrer là mais quand vous êtes devant le marché vraiment en temps réel c'est autre chose. Hein. Là c'est plus sérieux quand vous, vous placez de l'argent réel sur les marchés à ce moment-là il vaut mieux avoir des techniques efficaces. C'est ce que j'enseigne donc dans mes formations. Donc vous avez un lien sous la vidéo pour accéder à mes formations. Donc, euh, qui vous permettront donc de devenir rapidement gagnant sur les marchés parce que euh, vous avez d'autres moments où les marchés ne sont pas aussi euh, en tendance aussi forte comme ici et vous pouvez malgré tout gagner euh, tout aussi bien sur des marchés comme ça en profitant des points hauts des points bas mais en arrivant à les chercher donc à les prendre sur des unités de temps beaucoup plus petites. Donc c'est ça l'art du trading, c'est ça apprendre à trader et apprendre à rentrer dans le marché et profiter donc euh, de mouvements euh, comme ceux-ci ceci euh, qui, qui, qui sont actuellement euh, fantastiques pour celui qui veut trader, qui veut gagner de l'argent sur les marchés. Donc attendez-vous donc à ce qu'on ait euh, une semaine très intéressante, soit on va encore casser euh, les plus hauts, donc euh, moi je vous, je vous le dis euh, pour le moment je ne vois pas d'arrêt, vous voyez ici la bande de Bollinger, j'ai placé un niveau à ce niveau-là mais on peut très bien encore aller, aller plus haut dans, dans les prochains mois, tout est possible, vous voyez ici la, la chute qu'on a faite et puis alors c'est une montée non-stop peut-être que dans un an on sera, on sera je ne sais pas où mais euh, en tout cas c'est un moment idéal pour commencer à se lancer sur les marchés prudemment en suivant une bonne formation parce que vous avez des journées fantastiques donc si vous faites 500 points en, en une heure ben, vous, avez, vous avez bien gagné votre journée et donc vous faites des journées vraiment fantastiques. Vous voyez ici euh, en H1 chaque bougie correspond à une heure et on a eu donc euh, ici un mouvement euh, euh, super génial donc euh, 1500 points ici entre ce point-là et celui-là. Donc euh, en quelques heures ici euh, sur, sur le marché du DAX, simplement un marché. Inutile d'aller chercher euh, sur d'autres marchés, vous pouvez trader le DAX le matin et euh, le Dow Jones l'après-midi et vous allez faire des, des, des cartons actuellement sur les marchés. En sachant bien sûr euh, utiliser euh, les indicateurs, savoir lire les indicateurs, savoir rentrer au meilleur moment comme je vous le montre dans mes formations et savoir protéger bien sûr votre, votre position euh, pour ne plus prendre de risques et profiter donc de mouvements fantastiques comme ce qu'on vit actuellement. Voilà donc mon analyse pour euh, la semaine prochaine, euh, on verra demain matin, on verra ce qui se passe. Est-ce qu'on aura notre correction ici qui viendra ici Sinon eh bien il faudra utiliser d'autres techniques comme celle que j'explique dans, dans ma formation Scalping plus Ishimoku qui vous permettra donc de profiter également euh, de ces mouvements-là si le marché euh, continue sa, sa montée non-stop la semaine prochaine. C'est possible aussi tout est possible actuellement vu le soutien des, des banques centrales, on ne sait pas très bien. Mais euh, si vous voyez une correction ici et eh bien profitez donc de, ce que je vous ai, de ce que je vous ai dit aujourd'hui avec euh, donc euh, les niveaux de Fibonacci qui vont très certainement vous donner des très bons points d'entrée donc euh, soit ici à 38.2, à 50, à 61.8. Je pense que ce seront les niveaux qui seront très intéressants euh, en ce début de semaine. Voilà j'espère que vous passez un excellent week-end, euh, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la afin de faire profiter de mon analyse et euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube abonnez-vous et si vous voulez profiter à fond donc des marchés et que vous ne savez pas bien comment euh, maîtriser, comment rentrer sur un marché comme ça, je vous invite à vous inscrire à ma formation Scalping plus Ishimoku. Voilà, à très bientôt. Au revoir. I hate me too I can always tell when you're lying Girl, you're see-through All these miles away, yeah I just wanna see you Baby, give me good